Les élèves qui sont dans le laboratoire aujourd'hui sont en formation de BTM pâtissier. C'est une formation sur deux ans. Ce sont déjà des, des jeunes qui ont déjà un CAP pâtissier obligatoire. Plus, généralement, ils ont une mention complémentaire pâtisserie. Et là, ils viennent sur deux ans faire un BTM pâtissier. Donc, il comprend aussi bien la pâtisserie, tout ce qui se voit en pâtisserie, en glacerie, en chocolaterie, et euh, confiserie et traiteur. Ils passent à peu près au téléphone donc une semaine sur euh, tous les trois semaines. Sinon, le reste du temps, ils travaillent chez leur employeur. Euh, ils sont considérés comme euh, un peu comme un salarié, donc cinq semaines de, de congé donc, euh, sur le... On a travaillé sur un, un livre créé par un meilleur ouvrier de France pâtissier, donc euh, Jean-Michel Perruchon, qui euh, est sur Paris, qui a une école de pâtisserie. Et chaque apprenti a choisi deux spécialités de, du livre en petits gâteaux, et il devait le reproduire à l'identique. Voilà. On retrouve tous les parfums, on retrouve aussi bien à la vanille, au citron, à la framboise, au chocolat, des mélanges de fruits exotiques, chocolat, framboise, passion, etc. etc. Et en fin de compte, il n'y a pas un seul gâteau qui, qui est identique à l'autre aujourd'hui. Nous avons tous fait des gâteaux différents.